Pardonne-moi si j'avais pas les mots pour te consoler quand t'étais pas bien Fucked up j'ai pas vu le temps passer T'es devenu quoi, t'es devenu qui T'es devenu qui Pardonne-moi si j'ai caché mes émotions te disant que j'avais pas le temps J'ai merdé, j'essaie de faire avec que j'arrive même plus à faire la fête yeah. Pardonne-moi si j'avais pas les mots pour te quand t'étais pas bien j'ai pas vu le temps passer, t'es devenu quoi T'es devenu qui T'es Pardonne-moi si j'ai caché mes émotions, t'es disant que j'avais pas le temps J'ai merde j'essaie de faire avec J'arrive même plus à faire la fête yo. Tu m'as fait couler dans tes veines, j'ai tout éclaté un du son ta pote m'a dit ce n'est pas la peine de l'appeler sur son téléphone J'ai plus si tu kiffes la dégaine, Mais toi je te vois toujours au top Je veux pas te faire de la peine et ni te devant les autres Et j'avoue si je te crois risque d'avoir la boule au ventre. Tous ces appels ont masqué, en matin c'était bien moi J'ai pas osé parler, par peur de ramasser des vents Surtout comment qu ressentir qu'il reconnaît ma voix Je me lève j'suis les du lit, putain je suis bozy Je vais t'oublier c'est compliqué Je suis pas seul J'ai déjà tout fait Je suis même parti seul à Je me lève du lit putain c'est compliqué Je suis pas seul Je suis bozy Pardonne moi si j'avais pas les mots pour t'en quand t'étais pas bien j'ai pas vu le temps passer, t'es devenu quoi? T'es devenu qui? T'es devenu qui? Pardonne-moi si j'ai caché mes émotions te disant que j'avais pas le temps. J'ai merde, j'essaie de faire avec, j'arrive même plus à faire à fête. Yeah. Soit ça passe ou bien ça casse, mais ne prenons pas de pause. Oh. Oh. J'peux mes même me pitch te maté, j'vois que j'ai besoin de l'eau. Yeah. Oh Brrr. Sous M'soum n'existe plus, j't'assumerai comme un homme Ensemble, bébé, c'est ta toi et moi jusqu'à la mort Copacabana, Cartagena, on va tout seul les faire La prochaine fois que t'as un je serai ton panade m'en rappelle hein. tu parlais, tu parlais Moi j'm'en battais je J'pefférais fumer ce que j'avais dans mon cello laisser en les mains, c'est moi qui t'harcèle Pardonne-moi si j'avais pas les mots pour te consoler quand t'étais pas bien Faut que j'ai pas vu le temps passé, t'es devenu quoi T'es devenu qui devenu qui Pardonne-moi si j'ai caché mes émotions, te disant que j'avais pas le temps J'ai merde j'essaie de faire avec jamais plus à faire à fête yeah. Pardonne-moi si j'ai caché mes émotions, te disant que j'avais pas le temps